Une chose qui permet de passer une bonne nouvelle année, c'est bien entendu des écouteurs. LG nous a proposé dernièrement la sortie de sa gamme Tone Free FP avec les écouteurs Tone Free FP5. FP8 et FP9. Aujourd'hui en partenariat avec LG, je vous propose mon test complet des LG Tone Free FP9. Ces écouteurs à réduction de bruit active ont de quoi faire. Pour tout dire, ces écouteurs incluent aussi la technologie UV Nano qui va permettre de détruire jusqu'à 99,9% de certaines bactéries. Enfin, je vous dis pas tout maintenant, passons au test Commençons par explorer le design de ces écouteurs. Ces écouteurs se retrouvent dans une boîte, un petit boîtier assez stylish. De couleur noire, ce boîtier mesure 54,5 mm de diamètre avec une épaisseur de 30 mm, de quoi rentrer sans problème dans une poche. Je vous parlais de la technologie UV Nano. Cette technologie inclue dans le boîtier, s'active lorsque le boîtier est fermé et est en charge. Une fois en charge, le boîtier va diffuser sur le maillage des écouteurs cette lumière LED UV qui va permettre d'éliminer jusqu'à 99,9% de certaines bactéries. Au-delà de cette technologie, on va retrouver bien entendu les écouteurs dans ce boîtier qui leur permettra d'être rechargés. Ce boîtier sera alimenté en USB-C et on retrouvera aussi dans le boîtier, lors de l'ouverture, des petites LED bleues d'ambiance. Ça permet de lui donner un look très premium. Regardons maintenant les écouteurs. Les écouteurs sont très design. Ils mesurent 21,2 mm sur 28,3 mm sur 23,2 mm. On en parlera après, mais à l'oreille, le confort est ultime. On le verra aussi juste après, il va être possible de contrôler les écouteurs au toucher. Bien entendu, l'écouteur peut s'adapter à toutes les oreilles avec différents embouts intra-auriculaires qui sont fournis directement dans la boîte. La forme des écouteurs est une forme originale, épurée et confortable. Le design est profilé et a été développé après avoir analysé des centaines d'oreilles pour qu'il épouse parfaitement la forme de l'oreille. Ces embouts auriculaires sont haut de gamme, hypoallergéniques et confortables. Bref, de quoi tenir longtemps dans vos oreilles. Mais on va y revenir. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Oui car il y a des choses à dire sur les caractéristiques techniques et les fonctionnalités de ces écouteurs. Tout d'abord ces écouteurs ont été réalisés en partenariat avec Meridian Audio, prestigieux spécialiste britannique qui va amener les écouteurs à simuler l'expérience de l'écoute de vrais haut-parleurs grâce à ce partenariat les écouteurs auront un son clair et spatial un son de qualité premium dans des écouteurs très compacts. ces écouteurs sont dotés d'un haut-parleur plus grand d'un diaphragme doté de bordure en silicone qui permet plus de mouvement et de flexibilité la surface réelle du diaphragme du haut-parleur a été augmentée d'environ 75,5% par rapport à au modèle précédent. Au-delà de ça, ils vont proposer une réelle expérience sensorielle immersive grâce à la scène sonore 3D. Cette fonctionnalité scène sonore 3D permet d'avoir un son plus réaliste. Je vous avais dit, ces écouteurs incorporent la réduction de bruit active qui va permettre d'accentuer l'immersion et il sera possible de configurer on va le voir juste après dans la prise en main différents modes un mode ambiant un mode discussion qui permettra du coup d'adapter les écouteurs facilement à une mise en situation ces écouteurs incorporent trois micros un microphone externe un microphone interne et un microphone vocal ces trois micros sont conçus pour réduire le bruit ambiant tout en captant clairement la voix afin d'avoir des conversations au téléphone plus naturel et au delà de ça il y a même un mode chuchotement pour ne pas avoir à crier pour se faire entendre dans le microphone et pouvoir chuchoter et parler avec notre interlocuteur. Au niveau de l'autonomie, on est sur une autonomie théorique jusqu'à 24 heures en une seule charge et on aura à peu près une heure d'écoute pour 5 minutes de charge. Voilà pour ce qui est de la fiche technique. Maintenant, on regarde la prise en main et on parlera après du confort. Avant de vous donner ce que ça donne au niveau de la prise en main, notamment via l'application, on va parler de ce petit câble. Il est fourni dans la boîte des Tone Free FP9, un petit câble USB-C prise de jack. Oui, je répète, un câble USB-C vert auxiliaire jack 3.5, qui va nous permettre de rendre sans fil certains appareils non équipés de Bluetooth. Il suffira juste de brancher le câble sur la boîte de brancher la prise jack sur une prise jack femelle et ensuite on pourra profiter de divertissements sonores sans fil. du coup cette fonctionnalité est vraiment intéressante lorsque par exemple vous voulez écouter un film dans l'avion ou lorsque vous êtes en train de courir sur un tapis roulant à la salle de sport reprenons la prise en main L'appairage de ces écouteurs se fait facilement il suffira de les ouvrir, d'aller dans le bluetooth de votre téléphone et ils sont directement détectés ensuite vous aurez la possibilité de passer par l'application Tone Free qui va vous permettre d'avoir une configuration personnalisée des écouteurs. Vous pourrez par exemple choisir quel mode vous convient le mieux au niveau de l'égaliseur. Si vous voulez un son plutôt immersif, naturel, booster les basses, booster les trebles ou le 3d soundstage. Il vous suffira du coup de mettre les écouteurs dans les oreilles qui s'installent facilement et qui sont adaptés à la plupart des tailles d'oreilles et sinon vous avez les différents embouts et vous allez cliquer par exemple sur immersif. L'application mettra ce mode sur les écouteurs. Vous allez aussi pouvoir aller plus loin en changeant les paramètres du pavé tactile. Je vous le disais de base il est possible de contrôler les écouteurs grâce au pavé tactile de base avec un appui sur l'écouteur droite ou gauche vous allez pouvoir mettre pause ou play et si on vous appelle vous allez pouvoir décrocher avec un appui et raccrocher avec deux appuis. Au niveau de la musique deux appuis sur l'écouteur gauche permettra de baisser le volume. Deux appuis sur l'écouteur droit permettra de monter le son. Trois appuis sur l'écouteur gauche permettra d'aller sur la piste précédente. Trois appuis sur l'écouteur droit sur la piste suivante. Si vous voulez activer ou désactiver l'ANC, vous allez pouvoir le faire avec un tapotement suivi d'un appui long sur l'écouteur gauche ou droit. Mais je vous disais, vous allez pouvoir aller plus loin dans la configuration en changeant par exemple ici les paramètres du pavé tactile. Il sera aussi possible via l'application de verrouiller ce pavé tactile pour ne pas avoir par exemple, lorsque vous faites un sport, vous allez souvent vous toucher les oreilles, de ne pas changer la musique ou de ne pas faire n'importe quoi. Vous pourrez aussi, via l'application, paramétrer les notifications et la lecture des SMS et des applications. Il suffira juste de cocher. Ensuite, vous aurez la fonctionnalité pour trouver vos écouteurs. Et vous allez pouvoir aussi contrôler l'ANC et la réduction de bruit. Si vous voulez une réduction de bruit totale ou si vous voulez pouvoir entendre le son ambiant. Pour finir, vous allez pouvoir activer la lecture et la pause auto. C'est-à-dire lorsque j'enlèverai mon écouteur, la musique s'arrêtera automatiquement. Voilà pour la prise en main extrêmement simple et facile maintenant on va parler du confort Parlons maintenant du confort. Je vous le disais, ces écouteurs ont tout pour un bon maintien et un bon confort. Pourquoi C'est grâce notamment au Sleek Fit. LG a collaboré avec un laboratoire de technologie de conception ergonomique renommé de Postech. En analysant des centaines et des centaines d'oreilles, ils ont pu trouver un ajustement confortable pour les utilisateurs. C'est de là où est tiré ce design d'écouteurs. En plus, je vous le disais, ils sont dotés... D'embouts auriculaire de haute qualité, haute gamme, confortable, fabriqué en silicone et Ce qui est vraiment impressionnant, c'est comment ils sont ajustés à l'oreille. Ils sont déjà extrêmement légers, mais regardez de face, on ne les voit presque pas. Ils ne dépassent pas et permettent vraiment un maintien optimal. Je les ai utilisés pour tout type de sport, de la course à pied et aussi des parcours d'entraînement un petit peu type crossfit. Et ça ne bouge pas d'un poil. Même en tapant dans les oreilles, le maintien est assuré. Bref, au niveau du confort, je valide complètement. Pour finir, parlons maintenant de l'autonomie. Ces écouteurs LG Tone Free FP9 ont une autonomie théorique vraiment honorable. Avec une seule charge, vous allez avoir une autonomie jusqu'à 24 heures. Le boîtier est rechargeable en USB-C et je vous le disais, au niveau de la charge, c'est assez rapide parce que 5 minutes de charge permettent d'avoir à peu près une heure d'écoute. Donc même si vous avez oublié de les recharger, vous les posez 5 minutes pendant le que, par exemple, vous vous préparez et après, vous partez, vous sortez, vous avez jusqu'à une heure d'écoute garantie. Je les ai utilisés de manière prolongée lorsque je travaille, lorsque je fais du sport. Et vraiment il n'y a rien à dire Après dans une utilisation plutôt habituelle Je les utilise lorsque voilà, je prends les transports ou autres Donc ça va être plutôt 2, 3 heures par jour donc avec une seule charge je tiens facilement une à deux semaines voilà les amis pour mon test des lg Tone free fp 9 pour rappel le prix public indicatif est de 199 euros après je vous laisse checker sur les différents liens que je vous mettrai en description s'il y a des promotions c'est des écouteurs qui sauront s'adapter à pratiquement toutes les oreilles à tout le monde qui sont confort et qui ont une bonne autonomie merci d'avoir regardé cette vidéo en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive high e tech à bientôt sur ma chaîne